Bonjour, je suis Juliette Alibert, juriste à la Maison des lanceurs d'alerte. La Maison des lanceurs d'alerte offre une aide juridique aux lanceurs d'alerte par le biais de sa permanence. Concrètement, cela passe par des moyens de communication sécurisés, par un échange de pièces, par le biais d'une plateforme cryptée. Nous accompagnons aujourd'hui près d'une centaine de lanceurs d'alerte dans des domaines variés, allant de la maltraitance dans le secteur médico-social à la corruption, en passant par des atteintes à l'environnement. Nos activités sont variées. Elles vont du simple conseil juridique à la rédaction de documents pouvant directement appuyer le lanceur d'alerte dans le cadre d'une procédure judiciaire. Nous travaillons évidemment avec l'accord du lanceur d'alerte et souvent en parallèle avec ses avocats. Soutenir financièrement la maison des lanceurs d'alerte, c'est lui permettre d'exister et donc d'aider les lanceurs d'alerte à faire valoir leurs droits, à se protéger et à faire en sorte que leur alerte soit traitée. Vos dons sont donc fondamentaux. Soutenez la maison des lanceurs d'alerte.